Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir aujourd'hui. Euh, vidéo explicative aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai retiré la vidéo 178. Mais euh, il va être modifié, la vidéo va être remise. Euh, la vidéo même originale, il va y avoir une partie qui va être retirée. Et puis c'est la raison pourquoi j'ai retiré la vidéo. Euh, il y a un bon 2-3 minutes que j'explique que dans un plan de cannabis, c'est impossible d'avoir des cocottes toutes mauves dans une partie du plan et que dans l'autre partie du plan, les cocottes soient vertes. Euh, C'est une erreur. C'est une erreur. Euh, il y a deux abonnés. Le premier abonné m'a écrit euh, Excuse Winman, tu te trompes. Euh, tu induis en erreur les abonnés. Euh, tu connais rien. Fais tes devoirs avant de faire des vidéos comme ça. Fais des recherches. Winman c'est entertainment, ok? Puis quand je fais des erreurs comme ça, ben je veux les corriger, ok? Euh, je veux pas induire les gens en erreur, c'est pour ça que j'ai retiré la vidéo. C'est pas parce que j'avais beaucoup de dislikes. Euh, Ce n'est pas la première fois que je retire une vidéo, c'est au moins la deuxième fois. On se rappelle la première fois, j'avais fait un Winman rencontre. Euh, c'était l'hiver, il faisait froid. On n'avait pas eu la possibilité de faire la vidéo dans un appartement. Euh, je l'avais faite dans ma voiture. Et puis à un moment donné, j'avais allumé ma voiture pour me réchauffer. Euh, tout le monde m'avait averti que c'était illégal, que je donnais un mauvais exemple. J'ai retiré la vidéo, j'avais fait une erreur. fallait pas faire ça. fallait pas allumer la voiture. Euh, j'ai retiré la vidéo. Là, cette fois-ci, j'ai retiré la vidéo à cause que j'avais dit... Que les couleurs pouvaient être. Euh, ça se pouvait pas. Si c'est mauve, c'est tout mauve. Si c'est vert, c'est tout vert. Si c'est vert et mauve, ben c'est tout vert et mauve. Mais je veux avoir des explications. Je veux avoir des photos. Je veux avoir des preuves. J'ai pas eu de photos. J'ai pas eu de preuves. Vous savez, on peut envoyer ça sur YouTube. On peut envoyer ça sur euh, le courriel. On peut envoyer ça sur euh, Command. Aucune preuve. Euh, Puis c'est ça. J'ai aussi un deuxième commentaire. Pourtant, le gars qui m'a dit que j'avais fait une erreur, j'ai épinglé son commentaire. Ça veut dire quoi, épingler Dans YouTube, je peux, euh, je peux euh, mettre euh, un commentaire, puis euh, mettre une petite coche pour que YouTube le mette en haut de tous les commentaires. Pour que les gens, quand ils voient la vidéo, ça soit le commentaire principal, euh, le premier commentaire visible. Tu comprends? J'avais mis ça pour que les gens comprennent que j'avais fait une erreur. Puis en bas, j'avais écrit, « Hey, je m'excuse, je le savais pas. » Qu'on pouvait avoir deux couleurs différentes dans un même plan. Genre des cocottes mauves puis des cocottes vertes. Je le savais pas. Donc, tout arrive, tu vois la vidéo, tu vois le commentaire. Mais il y a des gens qui lisent pas les commentaires. Je comprends, je comprends. Il y en a qui écoutent pas mes vidéos, il y en a qui écoutent pas mes vidéos complètes, je comprends ça. Mais il y a un deuxième abonné qui m'a écrit dans les commentaires. Puis c'était rough, là, tu sais, c'était rough. Hey, tu connais rien, blablabla. Il t'a encore abonné, très chanceux que tu sois encore parmi nous, mon ami. Euh, hey, c'est. C'est tough, c'est en les boys. C'est tough, c'est tough. Euh, c'est. Je fais ça pour le fun, les boys, ok? Je fais ça pour le fun. Euh, quand je fais des erreurs, je me corrige, j'apprends avec vous. Euh, moi, je fais ça vraiment pour le fun, les boys. Fait que, je vais remettre la vidéo, elle a été modifiée, j'ai enlevé la partie que je disais ça, puis j'ai demandé sur mon Instagram, donnez-moi des explications. Je veux comprendre. Pourquoi les gars, ils étaient de d'eux. tu' étaient vraiment certains, là que je me trompais. Donc, je veux des explications. Ben il y a deux personnes qui m'ont donné une explication pas mal similaire. <coughs> Puis, euh, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je, je vais vous expliquer ça. Vous allez comprendre. Euh, pour ce qui est du froid, on disait que les cocottes devenaient... Euh... Écoutez là. Écoutez, je veux des commentaires. Okay, soyez polis, je veux des commentaires. Le froid, on m'a dit que c'était pour les feuilles peuvent devenir mauves. Pas nécessairement la cocotte. La cocotte devient mauve à cause de la génétique, et la cocotte devient pas mauve à cause du froid. Le froid, ce serait les feuilles qui deviendraient mauves. Écrivez-moi dans les commentaires si c'est vrai, euh, si c'est seulement les feuilles qui changent de couleur avec le froid. Et puis là, là la vraie raison là, la vraie raison pour laquelle euh, il pourrait y avoir des cocottes mauves et des cocottes vertes dans un même plan, ben dans une situation comme... Exo fait pousser du Bayou. On sait que le Bayou, c'est le Purple Kush. Le Purple Kush, les cocottes sont mauves, peuvent être mauves. Et on sait aussi qu'à la SQDC, il y a une forte demande de cannabis. Et puis, on pense toutes et tous et toutes que les compagnies comme Canopy, Exo, Tilray, Tilray, c'est Park, toutes les compagnies, les boys, euh, ils ont coupé les plants peut-être rapidement. All right? Euh, Peut-être que les plants n'étaient pas à pleine maturité, parce qu'ils voulaient couper les plants pour en refaire pousser d'autres, pour avoir une plus grande productivité, plus grande production de cannabis, au détriment de la qualité, hein, c'est-tu bien dit. Euh, J'arrive au point. Ce qui est arrivé, c'est vraiment euh, l'exemple qu'on m'a donné sur Weed Indicomand sur mon Instagram, il n'y a personne d'autre qui m'a donné une autre explication euh, intelligente, logique. Euh, aucune photo. Donc, les plants, les cocottes du haut, <cười> là, on oublie le froid. Là. On oublie le froid. Ça pas, le froid, ça serait les feuilles. Ce ne serait pas la cocotte. Les cocottes du haut, vu qu'ils ont plus de lumière, on sait que c'est eux qui sont les plus grosses. La grosse tête est en haut. Eh hein? <cười> bien, le, le, le haut du plan deviendrait à maturité un peu plus rapidement. Donc, si les cocottes, ils se deviennent toutes mauves, mais les cocottes du bas, elles commencent vertes pour devenir mauves. Je fais pas pousser du cannabis. Je sais pas comment faire du pousser du cannabis, les boys. Si je me trompe, écrivez des commentaires dans la description en bas, dans, les, dans la section commentaires. OK? On apprend ensemble. Donc, pour, à la place d'attendre que les cocottes du bas prennent du volume, et puis qu'ils puissent devenir toutes mauves, elles aussi, mais à la place d'attendre, ben ils ont coupé les plants, peut-être pour, justement, avoir une productivité un peu plus rapidement, ou pour ne pas scraper les cocottes du haut, qui seraient toutes belles, toutes à maturité, et puis qu'on sait très bien que, si le, le plan est, est à pleine maturité, ben si on attend plus longtemps... Pour que. Pour ça, pour ça pousse encore plus. Pour avoir un plus de volume, plus de grammes, plus de dons dans le plan, ben ça va aller. Ça va avoir des effets négatifs. Hein? On sait que les trichomes vont être affectés, la, le THC va être affecté. Si on laisse le plan là tout le temps, à un moment donné, il ne peut plus grossir, là, vous comprenez? Donc les cocottes mauves, ils étaient rendus à pleine maturité. Ils ont coupé les plants. C'est pour ça que dans le bayou. Il y a des fois des cocottes tout tout mauves. Mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de cocottes vertes et mauves. C'est ça. C'est le bas de plan. Je pense que c'est une super bonne explication. J'ai jamais fait pousser du cannabis. Mais j'imagine que les cocottes de Bayou qui sont mauves deviennent, deviennent, doivent, doivent être vertes au départ. Et puis, euh, je pense que le gars connaissait ça. Donc, donnez-moi l'affaire la que je veux savoir dans cette vidéo-là, c'est... Premièrement, il dit bonne mort. Deuxièmement, il vous a Troisièmement, donnez-moi un pouce, un like. Et puis, euh, si vous voulez me donner des commentaires négatifs, allez-y, mollo. Ok, je suis vite sa gâchette. Euh, allez-y, mollo, les boys. Si vous avez raison, je vous donne raison. Je lis le commentaire dans YouTube. Je lis tous les commentaires, les boys. Donc, est-ce que le froid affecte la cocotte de la Buds? la fleur ou seulement la feuille et euh, le sujet principal, est-ce que c'est bon l'explication que je vous ai donnée par rapport à, il y aurait des cocottes mauves en haut du plan? parce que la lumière a fait pousser le plant, puis là le plant est à sa pleine maturation, tu comprends? Puis là en bas, bien, il y a peut-être moins de lumière, il y a des plants à côté, les cocottes sont pas super grosses, sont pas encore vertes. <coughs> Mais là, faut couper le plan, parce qu'on veut pas perdre des super belles cocottes d'en haut. Tu me suis? Est Ce que je fume, OS 210, le fameux pot euh, d'exo, euh, qui vend le pot à 28 grammes pour 126 dollars, je crois. Hein? 125 et 70 sous, taxe incluse. Alright les boys, c'est pas facile la vie. OK, c'est pas facile. OK, moi, là, euh, je remonte la pente, les boys, OK? Euh, mois de décembre, ça va être un bon mois. On lâche pas. Puis, je te fais d'autres vidéos. Putain, euh, sais -tu quoi? Je t'en fais un autre, de t'asseoir. Va t'acheter ton t-shirt. J'attends le facteur. Ciao, les boys.